C'est l'histoire de Blanche-Neige qui a perdu son nain, qui crie par la fenêtre « Quand est-ce que tu reviens ?» Un gars du CHU lui a juste répondu « Achoum avait le Covid alors on l'a pendu !» Tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek du 17 septembre 2021. Je suis GLG, votre leader d'Acron. On vous rendez-vous trois fois par semaine, tous les mardis et vendredis, pour votre petit résumé de high tech et le mercredi pour un live évidemment qu'on a fait avant-hier, bien sûr. Allez, que GLG, l'ami du petit déjeuner et toute la journée en replay. Allez, on commence l'émission, de bonne humeur, hein. c'est l'émission de l'Upgrade, hein, cette semaine, euh, déjà parce que je me suis fait vacciner hier, là, voilà, hein, deuxième injection, voilà, donc maintenant, eh ben, je, peux continuer à je peux continuer à choper le Covid, si je le chope, je peux continuer à le donner aux autres, mais si je chope le Covid, j'ai moins de chances de tomber gravement malade, et c'est vrai que c'est le genre de choses, quand tu es un peu égoïste, que tu habites tout seul à l'étranger, dans un pays qui n'est pas le tien, Bon, avoir des complications à aller à l'hôpital, c'est vite, vite chiant. Parce que déjà, t'es tout seul, parle pas ta langue. Et c'est vite compliqué au niveau des papiers, la CFE, qui rembourse pas le Covid, machin. Bon, il y a plein de trucs un peu relous. Donc, vaut mieux prévenir que guérir. En plus, c'était gratuit. Voilà, grâce aux Américains. <rire> Joe. Si tu me regardes, merci beaucoup. Voilà. Grâce aux Américains, c'était gratuit. Puis vous savez, moi, dès qu'il y a un truc de gratuit, on euh, m'a dit, non, tu peux revenir dans 15 jours, ça sera encore gratuit. Je dis, bah, je reviens. Puis là, ils disent, ah, peut-être, peut-être une troisième. Je dis, ah, vas-y, c'est bon. Je commence à connaître les gens et tout, là. <rire> Comment ça va être sympa? Voilà. Bon, c'est la semaine de l'upgrade. On a pas mal, vous allez voir, c'est vraiment que de l'upgrade cette semaine. Mais il y a des choses assez intéressantes dans tous les niveaux. Voilà. On commencera cette émission, comme toujours, en remerciant nos tipeurs. J'en appelle la seule émission qui fonctionne au café. Alors, il y en a peut-être eu un peu trop mercredi, c'est peut-être pour ça que je suis un peu énervé, là. <rire> mais la seule émission qui fonctionne au café, plus il y a de café, plus il y a d'émissions. Pour l'instant, on a déjà validé le financement pour une émission par semaine au mois d'octobre. Et on est déjà à 84% pour une deux émissions au mois d'octobre. Merci à Sébastien. Alors, je vais prendre dans l'ordre parce que alors, le 15 septembre, il y en avait, mais euh, beaucoup trop. Alors, il y a merci à Cisco, C'est Moi Cool, euh, Belhaïd, ou Belhaïd, je pense que c'est Belhaïd. Euh, Lishboa, Kurumi, Lishboa, Kurumi, Sébastien, C'est moi cool, Kurumi, Sébastien, Sei, Sébastien, Kurumi, C'est moi cool, Nono le chat, Sébastien, C'est moi cool, et Sébastien bien évidemment Oui parce qu'il y avait le live et vous pouvez faire les trucs en truc et euh, t'as fait Voilà donc merci à eux encore une fois pour tous ces cafés, il en manque pas beaucoup là encore une fois, un petit effort de chacun, si vous aimez cette émission, peut-être un café, Hop, ça coûte un bal, un café, tu es tranquille pendant tout le mois, et en échange, tu financeras l'émission du mois prochain, c'est déjà pas mal, et ensuite, tu auras toutes les vidéos review 24 heures avant tout le monde, ça veut dire que je les mets en news Tipeee, je vous envoie un mail sur Tipeee en disant, On vous recevez ma mère. voilà, Là, la vidéo de demain, elle est en non répertoriée, rien que pour vous. Voilà, ça commence à partir de 1€, et là, tu te dis, je peux participer au financement de l'émission du mois prochain, ça fait plaisir spécial dédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air. Tu te dis non, mais moi, les Tipeee, les cafés, et tout, non. Voilà. C'est gratuit, Internet et tout, tout est gratuit. Voilà. Mais bah, un petit pouce en l'air, bah, c'est gratuit aussi. <rire> Donc tu peux mettre un petit pouce en l'air. Voilà. C'est gratuit et puis ça peut rapporter gros euh, à moi. <rire> et, également, spécial dédicace à tous ceux qui mettent un commentaire, je vous rappelle, pour que. Pour, euh, comment, dire, pour, euh, comment dire Pour séduire, pour courtiser un peu les robots YouTube, il faut qu'il y ait des vues on commence à être pas mal faut qu'il y ait des pouces en l'air ils disent, oh là il y a des gens qui aiment bien même des pouces en bas ça compte aussi disent, oh là il y a de l'interaction il y a des gens qui aiment des gens qui aiment pas et tout mais ils regardent quand même <rire> et puis des commentaires disent, oh là en plus ils mettent des commentaires ah, mais, non, mais en plus ils répondent aux commentaires euh, voilà je pense qu'avec tous ces commentaires, euh, ça, va, ça va le faire. <rire> bon, allez, on commence tout de suite avec les news du show. Voilà. Bon, le legeek.tv, ma vie, mon œuvre et ma YouTubeographie. Vous retrouvez toutes mes dernières vidéos. Le live de mercredi, bien évidemment, la, la dernière vidéo sur les produits Switchbot. Je sais que les produits Switchbot, beaucoup ont dit oui, euh, non. Mais le truc avec le doigt qui sort pour appuyer sur les boutons. <rire> on sera quand même obligé d'avouer que ça, c'est juste génial. Il hein. n'y a, a pas vu de truc. Oui, bah oui, parce que oui, mais, ouais, mais moi, j'ai que des interrupteurs, ma machine est à café, rien n'est connecté. Bah là, ils ont fait un, un boîtier, il y a un doigt qui sort, qui va appuyer sur le bouton. On <rire> pas trouvé... Euh, c'était tellement, tellement une idée qui est géniale qu'on se demande pourquoi euh, personne ne l'a fait. avant. Bon, le nouvel aspirateur, on en parlera de tout ça. Mais bien évidemment, les news de la semaine, c'était bien évidemment les nouveaux... Produit Xiaomi. Alors bon, grosse mise à jour. Alors, on parle pas des iPhone 13 puisque bon là on est sur de, euh, on est, on est presque sur la même plaisanterie. Je vais pas vous faire deux fois la blague. Je vais la faire une fois que Xiaomi. Je vais pas la faire. iPhone, iPhone 13. Euh, bon, euh, il est mieux. Mais nouveau processeur. Ouais, ok. Nouvelle caméra. Ouais, ok. Euh, donc euh, nouveau processeur et ça consomme moins donc mes autonomie. Ouais, ok. Et sinon, bah c'est tout quoi. Et l'Apple Watch. Ah par contre l'Apple Watch. Ah bah ben non, mais c'est pareil <rire> Ah ben l'écran un peu plus grand <rire> Ah ouais, mais nouveau processeur et nouveau capteur Ah ouais, d'accord Donc une version 2021, c'est ça Bon bah prenez le Xiaomi Mi 11T, on est à peu près dans le même délire hein. Xiaomi Mi 11T et 11T Pro, deux téléphones qui sont quasiment ultra les mêmes, si ce n'est qu'il y en a un qui a un Dimensity 1200, le nouveau processeur de chez Dimensity, de Mediatek, et un qui aura donc le Snapdragon 888, bien évidemment avec un écran AMOLED contre un écran LCD. Donc forcément, la version Pro est un peu plus Pro que les autres. Un event qui a été, encore une fois, très très long. Chez Xiaomi, ils savent pas faire. Hein. Je veux dire, une heure pour nous présenter le Mi 11T et le Mi 11T Pro. Le, la grosse mise en avant, c'est évidemment le magique encore une fois. Alors, grâce à ça, vous allez pouvoir faire des... Alors, autant, moi, je suis quand même de la vieille école m'avait un jour m'avait toujours pour moi on fait des vidéos avec une caméra un appareil photo déjà c'est pas une caméra mais on sera quand même d'accord moi je ne fais que mes vidéos avec des caméras j'ai une vraie caméra Sony machin 4K truc trop bien facile autofocus truc euh, zoom euh, voilà une vraie caméra stabilisée tout bien voilà il est vrai que maintenant avec les appareils photo. bon on arrive à un niveau vidéo qui est vachement plus... Pour ceux qui savent s'en servir, c'est-à-dire pas moi, on arrive à des niveaux de qualité qui sont vachement supérieurs. Euh, les nouvelles caméras, je vais la dernière Canon, là, waouh Bon, par contre, il faut un objectif, il faut régler, il faut trucs truc... Euh, ouais, je sais pas faire ça, moi. Moi, j'ai une caméra, j'allume, faut que ça filme, les autofocus, de zoom, de trucs, de, de round... De... Je ne sais pas faire, moi je fais faire de la vidéo, vidéo, caméra, vidéo. Bon bah Xiaomi arrive lui en disant non mais attends, <rire> caméra, c'est been les appareils photo, les DSLR et tout, c'est been Maintenant, on fait des films avec des téléphones portables. Alors là, malgré tout, pour tout le, le respect que j'ai pour les marques, non, mais bah non, non, non, il y a aussi un problème de capteur, hein. C'est que même si on met beaucoup de pixels dans le capteur, plus le capteur est petit, euh, moins c'est bien. Quoi. Voilà, il faut quand même un capteur. C'est pour ça que les dernières générations ont tous des capteurs presque de 1 pouce, puisque. Euh, il faut, euh, il faut, il faut qu'il faut que faut, ça, il faut euh, <rire> un peu là, compris, merde. <rire> voilà. Donc. Et, ça. Et puis, plus ils mettaient le truc en avant, plus ils disaient, oui, mais alors nous, le cinémagic par rapport à l'autre, on a fait ça, ça, ça, puis... Plus ils présentaient les fonctions, les fonctions blur, les fonctions zoom, plein de fonctions qui sont dédiées à la vidéo, plus je regardais les votes, mais je me dis, mais moi, ça, je l'ai déjà. <rire> je l'ai déjà sur mon sur mon Nubia Red Magic 6S Pro. J'ai le, le mode euh, Hitchcock, le mode blur, le mode clone, le mode truc. Et après, donc, je, je me suis renseigné, puis je me suis dit, mais en fait, toutes ces fonctions-là... De, de blur de Hitchcock et tout, elles ne sont possibles que parce que c'est parce que parce que elles ne sont possibles que grâce aux processeurs. Voilà. Et en cherchant bien, on se rend compte qu'en fait, c'est un package, <rire> c'est un package qui est livré avec les processeurs. C'est à dire que les processeurs vous disent Voilà, on a le nouveau, et avec ça, vous allez pouvoir faire blur machin. Nanana, nanana, voilà, c'est pas une innovation du tout du fabricant, puisque mon Nubia Red Magic 6S Pro est vachement dédié au gaming, il a quand même toutes ses fonctions vidéo à la con. <rire> que donc peut-être que je ferai une vidéo un jour. Mais voilà, il a tout ça. Donc en fait, toutes ces ribambelles de nouveautés qui sont annoncées sur le Mi 11 Pro ne sont pas à l'initiative de Xiaomi qui s'en dit on va faire un téléphone cinémagique. Ils sont surtout dit on va faire un téléphone, qu'est-ce qu'on a Le meilleur, c'est le Mediatek 1200. Et grâce au MediaTek 1200, et eh ben, on peut mettre tout ça. Et eh ben, mettons tout ça, et ils ont tout misé là-dessus. <rire> Donc, vous voyez un petit peu comment, en fait, euh, t'as l'impression que... Wow, ils ont fait un téléphone rien pour ça. Non Non, non, ils ont fait un upgrade, et le processeur permettait tout ça. Ils se sont dit, ben, euh, eh ben, euh, c'est bon. <rire> ça, c'est bien, ça. ça. Ça, les gens, ils vont y croire. Bon, après, pour le reste, le téléphone, il est... Bah, il est comme l'autre après, je vous dis, Ils l'ont upgradé un petit peu et ils ont mis des caméras à 100 millions de pixels et puis voilà quoi. Je veux dire, rafraîchissement de plein de Hertz pour bouffer de la batterie. Le seul truc de truc de truc de truc c'est vraiment la grosse charge rapide à 120 watts. Même si on sera un peu d'accord que ça fait rêver et fantasmer charger à 120 watts ça n'a pas un énorme intérêt si ce n'est d'être obligé malgré tout ce que l'histoire ne dit pas c'est que pour charger à 120 watts es obligé de te traîner le chargeur et le câble oui le câble aussi Puis, puisque le câble il doit avoir une section de câble de, de psychopathe hein, parce que sinon alors il est petit pareil toujours petit mais dedans il doit être renforcé et tout parce qu'on passe tellement d'ampères dans un câble en continu que le câble il chauffe donc si tu mets ça avec un câble de merde et eh ben ça marche pas. C'est pour ça que dans le, tous les nouveaux câbles USB Type-C spécial charge rapide, il y a un, une puce dedans, comme dans les iPhones, une puce qui dit, oui, ce câble est bien compatible avec la charge rapide de 120 watts. Donc, pour avoir une charge rapide de 120 watts chez Xiaomi, il te faudra le chargeur Xiaomi qui envoie du 120 watts. Alors, on ne sait pas encore quelle sera la tension et l'intensité, mais... Euh... 20 volts, à 20 volts à 6 ampères, c'est beaucoup trop. 6 ampères dans un câble continu, c'est trop. Donc, donc, à mon avis, ils ont dû monter la tension. Ça doit être du 30 volts à 4 ampères. Un truc de fou, quoi. Voilà. Donc, ça va être encore un, tra un transfo spécifique à 30 volts, 4 ampères. J'en ai pas. Moi, j'ai 20 volts maximum. Donc, il va falloir le transfo et il va y avoir le câble. Il faut absolument que tu aies le câble avec. Sinon, ça va tout chauffer. Ça va cramer. Ça marchera pas. Et si tu mets un câble de merde, il sera pas reconnu. Il va dire non, on ne charge pas rapidement. J'avais le cas avec mon Huawei. J'avais le chargeur, si je ne mettais pas leur câble violet au bout, ils me disaient « non, on charge normal ». Parce que ton câble il va... Sinon ton câble. Il me dit pas mais il dit le câble il va brûler, sinon ça paraît un peu évident. Donc ben charger 120 watts c'est bien, je vais pouvoir recharger euh, là en euh, prenant un café. Ben ouais mais enfin traîner ton chargeur, <rire> ton chargeur, ton câble, pour pouvoir recharger en 17 minutes, quoi. Alors oui, c'est génial, mais euh, voilà. Bon. Donc euh, au-delà de ça, tu dis, ah ouais merde, c'est vrai, il a pas tort. Oui alors 17 minutes à la maison. Ah la nuit, je pourrais le charger en 17 minutes. Non mais moi la nuit je dors, mais moi le mien, j'ai un beau chargeur à la con, je le mets, je dors 8-10 heures. Le matin il est chargé. Il n'y a pas de pas besoin de charger à 60 watts de la mort. Si vraiment ouais, j'ai plus que je dois partir, bon, on sait qu'en cas d'urgence, on peut avoir un peu, mais c'est vraiment un peu le, le seul peu de nouveauté, puisque le téléphone il est le même, on a les mêmes caméras, les mêmes technologies. On n'apporte pas grand chose. Le prix par contre est sympa. 599 euros en pré-lancement pour la version pro. Là, par contre, ils ont fait fort. Alors, encore une fois, des bonnes nouvelles. Certains, hein, j'ai vu des commentaires, ah, « Non, mais tu dis que euh, Gobou, machin, euh, non, mais en fait... Euh... » ah, bah, regarde, c'est marqué là, « Amazon, AliExpress, Gobou et Mi. » Quand je vous disais que la dernière fois, Gobou, c'était une des nouvelles plateformes pour vendre les produits Xiaomi avec qui on travaillait, bah, ils sont marqués, en gros, euh, sur le PowerPoint. <rire> par moi qui l'ai rajouté. Hein. Voilà. Donc, 599 euros, c'est un prix qui est agressif. Oui, non, peut-être. On est au prix du... de celui-là avec le meilleur processeur, de la RAM, de la ROM, les meilleures caméras. On a vraiment quelque chose qui est ultra complet. Voilà. Si vous avez vraiment besoin d'un téléphone, je trouve qu'il y a 600 balles. Là, on a quand même, je ne vais pas dire le top du top, mais on s'en approche. On a vraiment un truc bien. Après, les photos, on, on en a parlé dans le live, on ne les croira pas sur parole. Bon, dans la, la, la deuxième escroquerie qui nous ont sorti, bien évidemment, c'est pas des escrocs, mais bon, vous allez comprendre. Ils nous sortent un Xiaomi Mi 11 Lite NE, nouvelle édition. Alors moi, j'ai déjà le Xiaomi Mi 11 Lite, donc ça tombe bien. Je <rire> l'avais déjà, moi, celui-là. Qu'apporte-t-il le nouveau NE Alors, le problème, le nouveau NE, en fait, apporte, passe du, 7, du Snapdragon 780 au Snapdragon 778G. Donc, on passe du 780G, donc 785G, pour la version 5G, au 718 g la version 5G. Pourquoi <rire> ben Simplement parce que des Snapdragon 780, il n'y en a pas assez. <rire> voilà. Rupture de stock des Snapdragon 780. Par contre, Snapdragon dit oui, mais par contre, des 718 g par contre, on en a. On peut fournir. Donc ils se sont dit, alors on n'en a pas assez, on n'arrive pas à vendre. On va sortir un nouveau avec le nouveau processeur qui est pas moins bien, mais bon, euh, au niveau des chiffres, euh, voilà, 780, 778. Euh, pour des, des processeurs de dernière génération 5G, tu dis, ah, il y a un downgrade qui se fait. Pourquoi Ben parce qu'ils n'en avaient plus. <rire> parce qu'ils en avaient plus et que du 778, quoi quoi ils en ont. Voilà. Donc ils nous sortent un upgrade en disant que, ouais, mais grâce à ça, euh, le téléphone il est encore plus beau, euh, plus... Euh, plus plus pareil, je sais pas, on a l'impression que c'est le même. Non, mais il est plus léger, euh, il est optimisé, il est... Oui, bon, ils n'avaient pas assez de 780, ils avaient 718. on va dire, allez, euh, pour dire que c'est moins bien, on va mettre nouvelle édition, pour pas mettre light ou euh, machin. Et voilà, et voilà la nouvelle version, une demi-heure. Une demi-heure, le mec, il est resté pour nous présenter ça. C'était long, mais qu'est-ce que c'était long. Oh là, là Bon, le seul vraiment gros truc où moi j'ai kiffé, c'est vraiment le Mi Pad 5. Bon, le Mi Pad 5, pour tous ceux qui cherchent une petite tablette de bonne qualité qui fonctionne bien, il est clair que ce Mi Pad 5 est vraiment l'achat de... à faire. Autant le iPad Pro, euh, j'y arrive pas à travailler avec, ça m'énerve. Ça ne hein. ça, ça ressemble pas à iOS, ça ne ressemble, à... ressemble à rien. <rire> C'est vachement pas pratique. Je n'y arrive pas. Voilà. Donc euh, je ne fais que jouer avec. Bravo, 800 balles. <rire> 800 balles pour jouer à Asphalt 9. Alors maintenant je voulais acheter une Switch, donc j'ai bien fait d'acheter un iPad. Au moins j'ai les mises à jour de l'asphalte. Bon, le MiPad 5, c'est quand même une très jolie tablette, encore une fois. Euh, Instagram 860, 6 plus 128. Bon, une tablette qui est euh, 1920 par 1080, donc on n'est même pas sur du Full HD, on est sur du 2K. 2560 hein, euh, par 1600. Parce que 1920 par 1080, on est sur du Full HD. Donc 2560, 1060, on est sur du 2K. La caméra, tout à fait honorable, 8 millions de pixels à l'avant, 13 millions de pixels à l'arrière, une batterie de 8700 mAh, charge 22 watts. elle est bien évidemment Dolby, Atmos et tout. Une des grosses nouvelles qu'on a pu voir pendant l'Event, c'est qu'ils ont bien annoncé que cette tablette était compatible, était euh, directement certifiée Netflix, pour ceux qui regardent un peu. Et donc du coup, si elle est certifiée, vous aurez bien euh, les vidéos en HD, Full HD et tout. Quoi. Ce qui est un peu le problème de beaucoup de tablettes, c'est que souvent, on n'a que la, la basse résolution à cause des restrictions Netflix. Donc là, c'est quand même pas mal. Bon, la tablette commence à 349 euros. Moi, je trouve que le prix est super agressif. Et j'ai vu qu'il y avait une offre euh, de lancement... Euh, oui, mais... XWQVGA. Donc, un, un petit Q, c'est de la petite HD. Un grand Q, c'est de la grosse HD. Voilà, donc c'est 4K, euh, j'y comprends rien avec leur 4K, là. Un 4K, on ferait faire 4 fois, mais non, même pas, il a rien 4 fois, donc je dirais moi 2K, voilà. ou un, un, petit, un petit 4K, donc, un, un petit, entre une petite 4K et un gros Full HD, <rire> je trouve que 2K c'est bien. Bon, allez, cette fille et tout, il y a de la RAM, il y a de la ROM, et j'ai vu qu'il y avait une offre de lancement à 299 299€ TTC en France et tout. Bon, là, on sera quand même d'accord qu'à 299 euros TTC, on a quand même une très jolie tablette qui fonctionne bien. Elle a la possibilité d'avoir un stylet. Elle enfin, la possibilité d'avoir tout ce qu'on voit un peu chez l'iPad. Le stylet, il va y avoir les docs, il va y avoir les accessoires. La tablette fonctionne super bien. Elle est en 4K, 11 pouces. Un rafraîchissement de 120 Hz. Elle a des haut-parleurs Dolby Atmos et tout. Pour regarder des films en Atmos ça sur une tablette. Enfin bon, voilà, après, voilà. C'est du marketing, mais si les haut-parleurs sont bons et tout, moi, je trouve qu'à acheter une tablette, c'est vraiment... Euh... C'est celle qui va cartonner, c'est celle que tout le monde va vouloir. Tout le monde va me dire, tu veux une petite tablette Android à 300 balles Prends celle-là, tu ne seras pas déçu, elle est vraiment bien. C'est du Xiaomi, et Xiaomi, ton ami pour la vie. Ton nouvel ami pour la vie. Bon, et enfin, dans les nouveautés, on aura eu un Mi Band 6 avec le NFC. Alors, petite particularité de cette version NFC, elle est en partenariat avec MasterCard. Voilà. C'est-à-dire que tu vas pouvoir payer sans contact via ta montre. Je ne suis pas encore trop, trop fan de ça. Ici, euh, en Thaïlande, on commence à pouvoir payer avec les banques par QR code. C'est-à-dire que tu ouvres ton application banque, ok, alors tu mets ouvrir le QR code, les mecs, ils ont un QR code, tu scannes, soit soit ils t'impriment un QR code avec le montant de ce que tu dois payer, et ils te le mettent derrière le plexiglas comme ça. Par la main, si pas la main, scanne ma main. Donc, ils sortent le QR code, ils le mettent là sur le ticket de caisse, tu scannes et tu payes, tu scannes le QR code, tu mets ton code d'application et tu payes. Soit ils ont leur QR code de, de compte, tu cliques ici, tu dis moi je jure combien, euros, euh, voilà, tant de bat, voilà, 20 bat 90, tu mets 20 bat 90, t'envoies, tu j'ai payé, voilà, hop, elle regarde, tou, elle, elle le reçoit, elle est contente, voilà. Donc euh, je suis plus, euh, voilà, ça c'est mon QR code à moi, j'ai à travers le et tout, ça fonctionne, pas besoin de laser de trucs là, de... Bon, le <rire> Mi 6. ok... Et enfin, un, euh, un mesh, <rire> un routeur mesh pour pouvoir avoir de la Wi-Fi 6 partout dans la maison. Voilà, comme ça, si ton cancer du cerveau a tendance à se rétracter, au moins en mettant du Wi-Fi mesh 6 partout dans la maison, en mettant du signal à fond les ballons sur toutes les prises de la maison, là, au moins, tu es sûr que tu pourras entretenir ton petit cancer du cerveau, là, qui avait tendance à se résorber avec toutes ces technologies, qui consomment moins, qui vont plus vite. voilà. Bon, ils nous ont rebalancé également le Mi Projecteur 2, qui était le même que chinois moi, mais compatible Netflix, F Netflix, il y a un L au milieu, hein. l Netflix, tout le monde dit Netflix, non, Netflix, <rire> voilà, c'est Flex, c'est bon, voilà, bon voilà, c'est un peu les nouveautés, donc bah oui, vous ne me dire que de l'upgrade, alors le premier euh, nouveau processeur et euh... Ils ont tout misé sur le truc qui vient même pas d'eux, qui vient du processeur, puisque tous les 888 et 1200 ont la possibilité d'avoir ces fonctions-là dans les nouvelles versions. Donc voilà. Et un, un NE où euh, bah, ils ont réduit les coûts, euh, pas de processeur, hein, enfin, nouveau, on fait un nouveau avec processeur qu'on a en stock, et bim, badaboum on l'appelle NE. Ouais, ouais, Apple, Xiaomi, mais Xiaomi, c'est la vie, les Apple fans, c'est des bourricots et tout, on en reparlera, on en reparlera. J'ai là, quand j'ai les oui mais alors, ils m'ont beaucoup déçu, moi, maintenant, c'est Realme. J'ai vu, c'est les gens, souvent, c'est comme ça, ah non, mais Xiaomi, avant, c'était bien, maintenant, ils ont complètement changé, maintenant, moi, je suis Realme. Un gouroumi, ah, mais maintenant, je suis Realme, moi, Huawei, ah non, maintenant, c'est... <rire> bon, nouveau produit de la marque, un nouvel aspirateur de la marque war le X600. Pas moi qui choisis les noms hein. Un robot aspirateur. Alors, il était pas mal jusqu'à ce que je teste le dernier là. Bon, une nouvelle marque de robot aspirateur. bon là, le problème c'est que je commence à en faire beaucoup et que je commence à devenir un peu critique. Déjà, j'étais déjà, un peu critique, frustré et jaloux euh, ce que je vois dans les commentaires. Je critique, frustré et jaloux. Jaloux bien évidemment euh, Des aspirateurs Des aspirateurs des autres surtout <rire> Et euh, <coughs> Voilà une nouvelle marque moi Je suis pas convaincu qu'ils vont en vendre beaucoup Mais bon ils voulaient se faire connaître et moi j'ai fait le j'ai fait le taf Les produits SwitchBotch qu'on a trouvé Dans une review avec quatre nouveaux produits Un, leur caméra d'intérieur Bon le seul truc bien c'est que ça fonctionne Avec l'environnement SwitchBotch Là on est d'accord euh, le détecteur de mouvement qui fonctionne plutôt bien, le détecteur de porte qui est super bien. Alors par contre, je le détecteur de porte, je reçois les notifications maintenant et tout. Quand je sors chez moi, je reçois une notification. Quand je rentre chez moi, je reçois une notification. Oui, mais tu vis tout seul, ça n'a aucun intérêt. Oui, mais bon, je l'avais, il fallait que je l'essaye. Euh, Vas-y, c'est bon, euh, je sais quand je sors, je quand je rentre. Imagine, la nuit, je me lève, je suis pas au courant, je sors et, et je reviens. Là, au moins, je le saurais. <rire> Bon, bonne nouvelle, euh, depuis le vaccin d'hier, je me suis couché comme une merde. Eh, hey, je me suis couché, j'ai fermé les yeux, j'ai euh, ouvert les yeux, c'était le matin. <rire> j'ai dit, ouh, dis donc, fonctionne bien ce vaccin. Hein. <rire> Au moins, il fait bien dormir pendant deux jours. <rire> Voir, il fait dormir, tu te réveilles jamais. <rire> ça, c'est encore un autre délire. <rire> tu dors beaucoup. <rire> tu te... Putain, tu te, t'imagines, tu, tu te couches, tu te fais vacciner, tu te couches le soir, le lendemain, tu te réveilles, putain, tu changé de vie, tu te réveilles dans le corps d'un bébé, dans le futur. <rire> Dans le futur de l'espace sur Mars, je me dis merde, j'ai changé de vie. Oh, je me suis réincarné. Ça, c'est passé vite. Hein. Bon. Cette blague sera coupée au montage. Non, elle était bien. Elle était bien. Elle était bien. Elle était pas, elle était pas mal. Bon. Le live de mercredi soir, comment les marques manipulent les youtubeurs et vous un peu par des influenceurs influencés. Bon, le titre était peut-être un petit peu long, mais la vidéo était très intéressante, d'après moi. Je pense que beaucoup ont appris beaucoup de choses, beaucoup ont eu pas mal de révélations. Hein. Beaucoup m'ont écrit en MP, on me dit Ah ouais, c'est vrai que j'ai vu tel youtubeur, il fait ça aussi, euh, nanana, voilà. » Et euh, je sais pas où c'est que j'ai vu, je crois que c'est dans euh, Hugo décrypte ce matin. Il parlait des influenceurs que pff, tout le monde fait des placements de produits, personne n'en parle. Bon, là, dans les YouTubers, euh, reviewers, on est un peu... Enfin, moi, eux, c'est les, les masters on est un peu, non mais on fait des reviews, on est indépendant, si c'est bien, on dit que c'est bien, c'est pas bien, on dit que c'est pas bien, les marques disent oui, parce qu'elles ont pas trop le choix, mais euh, voilà, elles essaient de mettre un petit peu des petites quenelles comme ça, dans la boîte du téléphone, je vais te mettre une petite boîte de quenelles, là, discrètement, avec des conditions, et hop là, et ça a bien marché Ça marche pas du tout, <rire> si ça marche un peu. Bon, on parlera du Redmi GT Neo 2, la gamme GT ça fait évoluer, après le Redmi GT Master Edition, qui était quand même un petit peu un mode love pour moi, un peu petit, euh, bah, plus petit que le mien non. c'est pour ça que je ne l'ai pas gardé mais quand même on a un très très bon téléphone alors à la base les, la gamme Neo devait être un peu la gamme gaming et tout mais bon en Inde ils les ont rebadgés là on a vu une photo teasée d'une version AMG et tout alors, rien que là rien que la couleur et le logo AMG il euh, y a moyen que le téléphone ils prenne 50 ou 100 balles de plus pour rien hein pour une coque un autocollant les, les chinois sur Aliexpress on trouve beaucoup maintenant des hein, autocollants qu'on colle directement sur les téléphones et toi aussi tu peux avoir un peu ton édition limitée euh, du pauvre Bon, on n'en sait pas trop encore sur ce téléphone-là, il pourrait être 6,62 pouces, donc un peu plus grand. Ça pourrait être pas mal en AMOLED, Full HD, une caméra à l'avant, charge rapide son de 5 watts. Bon, ah bah. comment ça C'est juste, Ils ont juste marqué euh, NEO et c'est le même que les autres Non Bon, d'accord, un petit peu. C juste, voilà, ils, le, ils font évoluer le modèle avec, euh, avec, un, avec un nouveau processeur et euh, avec, bah, c'est la même charge que les autres, donc ça c'est bien. Euh, la batterie fera toujours 5000 et euh, bon, bah c'est pas ouais, bah c'est le Dimensity 1200. Mais je te parie qu'on aura peut-être des fonctions vidéo qui seront exclusives, dont le blur, le clone, le <rire> oui, bon, toutes les fonctions qui sont liées au 1200. On est d'accord, ah bah non, ils disent le processeur Dimensity, ah, il va passer du 1200 à 870, donc pas sûr qu'on ait toutes ces cochonneries de qui servent strictement à rien. On est d'accord, mais euh... voilà, tu les as, tu t'en sers pas, et quand tu les as pas, tu dis, oh j'aurais trop aimé les avoir. <laughs> geek, geek forever. Bon, aujourd'hui, c'était la vidéo des écouteurs sport sans fil air conduction. Voilà, alors en fait, ils ont pris des écouteurs dans les petites tiges et les écouteurs, en fait, envoient le son vers ton oreille. C'est-à-dire qu'il n'est pas collé sur ton oreille, il est collé à l'avant de l'oreille. Ce n'est pas induction euh, conduction une conduction osseuse où il fallait mettre là et faire vibrer l'os pour aller faire vibrer les osselets à l'intérieur. C'est vraiment là où on met devant et le son tape à l'intérieur. Donc bon, il euh, y a des avantages, il y a des inconvénients, mais il faut surtout... Euh, quand on fait la critique du produit, on verra ça dans, le, dans, le, dans les prochains. C'est dire quelle est la cible du produit Si le produit vous dit que c'est pour faire du sport en extérieur, et pour entendre votre environnement, oui, le produit correspond. Là, j'ai le prochain casque, qui est le One Audio euh, A70 qui est un casque DJ. OK Donc forcément, au niveau du son, on dit bien c'est un casque sans fil et DJ. Donc la cible c'est quand même les DJ. Donc c'est pour ça que quand je devais dire dans la review les médiums aigus son manque de précision, surtout au niveau des aigus, ben oui, c'est un casque DJ, par contre au niveau des basses et tout, ça fonctionne super bien. Ce voilà. c'est pas un casque haute fidélité. Donc là, si on en prend l'idée que c'est pour faire du sport et pour mettre par-dessus les lunettes et tout, le casque, il correspond vraiment bien à ce qu'on peut attendre, et il a une technologie qui est un peu particulière, qui pourrait plaire, par exemple. On parlera bien de la nouveauté, c'est la nouvelle GoPro Hero 10 qui est disponible depuis hier. J'ai vu pas mal de vidéos, j'ai vu la vidéo de Peter McKinnon, euh... oui je suis comme ça, je suis très canadien en ce moment, je suis Peter McKinnon. Euh... Ou bon, il a fait une vidéo en mode Red Bull, j'en ai vu un autre aussi, j'ai vu The Verge, où elle fait du skate et tout. Bon, GoPro Hero 10, bah, prenez la 9 et mettez lui le nouveau processeur que tout le monde attend, le nouveau GP2 là à ne pas confondre avec le GPTO, si hein. <rire> on a déjà fait Blanche-Neige. Euh, avec le nouveau GP2, qui est enfin un nouveau processeur qui est attendu depuis énormément de temps. Alors, on avait vu, déjà, dans la, entre la 7 et la 8, ça va augmenter la RAM, parce que, parce que ça ramait un peu et qu'on avait du mal au niveau des hautes résolutions. Là, avec la 10, enfin, ils ont leur nouveau processeur et ça leur permet d'enquiller des nouvelles résolutions de la mort qui tue. Et... Euh, et juste des révolutions de la mort qui tue, point barre. Voilà. On fait du 5,7K, euh, la stabilisation de ouf. Alors la stabilisation de ouf, c'est-à-dire que la caméra, elle filme tellement large que tu peux la tourner comme ça, elle reste droite jusqu'à un certain angle. Et après, bon, elle bascule. Mais on en, on en revient de plus en plus à des des idées qui ont déjà été un petit peu euh, explorées avec Insta360 notamment j'ai reçu la Go 2 ce qu'ont vu mon Instagram la Go... alors j'ai la Go 2 mais elle m'a envoyé tous les packs hein. elle s'est fait plaisir mais c'est un peu ça c'est à dire que les caméras elles filment super large et après c'est le logiciel qui tape dans l'image et qui remet l'image droite et qui te permet de quand t'es pas trop en face de recadrer en disant de toute façon on filme 5K quasiment on filme quasiment à 180 degrés et après on taille dans l'image dans les morceaux qui t'intéressent de plus en plus hein, on voit que GoPro euh, autant Insta 360, 360, ils ont un peu été précurseurs là-dessus, bon gré malgré, gré, hein, parce qu'il faut passer par leur application et tout. Autant GoPro, ils se sont dit, c'est pas une mauvaise idée, et c'est un peu la nouveauté de là-dessus. Bon, à part le prix, euh, 400 balles quand même, hein, 400 balles hors taxe. Alors en France, puis il parlait de, de 500 euros, lui, donc. Euh, les Roblox plus les accessoires bundle, putain, les accessoires bundle, comment ils te facturent ça, les bâtards, les bâtards, voilà. Bon, euh, je suis pas, non, je suis pas, après ils me le renvoyé, je refais la vidéo. Non, j'ai la 360 Go 2 qui est arrivée, qui pourrait être une très bonne alternative en mode compact et tout comme ça. J'ai toujours l'Insta 360 R et l'Insta 360 R avec la lentille de, 4... de 1 pouce, je crois. Non, j'ai toujours, pas... toujours pas fait de vidéo avec celle-là, elle est dans la boîte, comme ça, je vais le c'est bon, elle me casse pas les couilles. Là, elle m'avait dit pour le 16, je n'ai pas eu le temps. Les reviews gratuites en échange du produit, ça va bien. Bon, allez, on parlera des reviews à venir, puisque oui, bonne nouvelle, on commence... J'ai les marques qui commencent à, à bouquer pour le mois d'octobre. J'ai 5 reviews programmées pour le mois d'octobre. Et une pour le mois de novembre. C'est dingue. Ça veut dire que, bon, après... Exclusivité. Alors j'ai beaucoup d'exclusivités Alors oui, ça veut dire ces exclusivités sur les aspirateurs Mais oui, mais il faut bien commencer par quelque chose hein. Écoute, les smartphones, on a compris que ça va être très compliqué euh, Par contre, les aspirateurs, je commence à avoir des exclusivités internationales Sur les robots aspirateurs hein. Il faut bien commencer, il hein. faut commencer petit Le Dream D9 Max qui sort lundi Donc je vais vous présenter la vidéo dimanche La version Max du D9 est le robot aspirateur 4000 PA pas mal, lidar, pas mal. Aspiration et lavage en même temps, bien. Comme c'est un dreamy, il est compatible Mi Home, d'accord. Prix TTC Europe, c'est la livrée depuis l'Allemagne et tout, 269 euros. Je te donne le prix tout de suite, j'ai pas le droit de le dire. Normalement, c'est, faut attendre dimanche. 269 euros, il est bon euh, de son temps de balle, il est vraiment très très bien. Et je vais avoir tous les nouveaux, euh, ces espèces d'aspirateurs à main là, mais qui font lavage et aspiration. Il fait Mop and Wash. <rire> oui, bah Mop and Wash. et and, and washette. Attention à la euh, Voilà. Donc, on a euh, deux... J'ai encore la montre à un Moled de, de je sais plus quoi, de Mila, ben, comme ça, avant la fin du mois. Pas de nouvelles, faut que je l'écrive. Euh, voilà, donc j'ai cinq reviews déjà programmées pour le mois prochain. C'est-à-dire que dans mon prévisionnel, j'ai dit, il faut que j'en fasse au moins quatre pour survivre. J'en ai déjà 5 de planifier pour le mois prochain. Plus toutes les merdes qui vont arriver. Là, j'ai du casque DJ, là. Parce que là, j'ai le casque DJ, mais il y a, y a... En fait, dans le même groupe, il y a une autre meuf qui me dit « Ah, mais il y a ma copine qui vous a écrit pour deux casques, le A30 et le 70 Nous, on a d'autres trucs, des intra-auriculaires, en forme de petite tête de mort, avec les, les yeux qui s'allument, et le boîtier, il est en forme de tête de mort. Tu l'ouvres, tu mets les trucs dedans. <rire> »« Oui !» Ah ouais, vous voulez ça Genre, ah ouais <rire> Je suis pas sûr que je le porte, mais franchement, c'est cool. Voilà. Bon, Dream des 9 Max, ça c'est bon. Le One Audio H70, un casque DJ euh, sans fil, Jack. Attention, il est double Jack. <rire> double Jack. <C> <rire> sans glace, s'il vous plaît. <rire> C'était passé ça la blague. Euh... Ah Excusez-moi, je vous dérange pas si je réponds. Allô Ça va les cas Yeah, Yes. OK. I will come afternoon. OK. Right. Thank you. C'est ma banque. Parce que j'ai perdu ma carte bleue. Je suis allé à la banque. J'ai renommé la carte bleue. Je me dis, ah, je vous avez changé de passeport entre temps. Il faut mettre la mise à jour. Donc, ce sera demain. Je vous appelle et demain, vous pourrez venir. J'aurai droit de nommer la carte bleue c'est un peu la merde, voilà, bon, c'était ma petite histoire, voilà. Donc, euh, qu'est-ce que je veux dire Oui, il est double jack, ça veut dire que d'un côté, il y a une jack 3.5 avec verrouillage, pour ne pas le perdre, d'accord Et de l'autre côté, il y a une jack 6.3, c'est sais, les grosses jacks, là, tu sais, qu'on n'utilise plus. Puisque, dans l'idée, ça te permet de mettre deux prises jack en même temps. Tu vas me dire, quel est l'intérêt de mettre deux prises jack en même temps Attention, imaginons que tu joues de la guitare, de la guitare, c'est la guitare de Wii. Bon, tu joues de la guitare, ok, électrique, tu peux brancher ta guitare électrique en jack 6.3 dans ton casque, donc tu entendras la guitare, mais tu veux écouter de la musique en même temps pour jouer par dessus, parce que t'es un musicos, tu branches ton téléphone, jack 3.5, et donc du coup ça va mixer les deux, c'est pas oreille gauche, oreille droite, hein. ça va mixer le son de la guitare et le son de, du téléphone, c'est cool c'est franchement cool, et donc du coup si t'es DJ aussi tu pourras éventuellement enregistrer, un hein, écouter une platine, écouter un autre morceau, voilà. tu, vas pouvoir, tu vas pouvoir gérer ta vie en fait, hein. pour 40 balles franchement c'est de la balle, il y aura le cool 360, une caméra comme ça de conférence 360 que je commence à tester alors c'est un truc que tu au milieu. il y a 4 micros il y a une caméra 360 avec intelligence artificielle, c'est à dire que quand tu parles elle filme, par exemple tu la mets au milieu de la table et quand tu parles c'est elle filme toi <rire> et quand t'as l'autre il parle, elle filme lui et quand tu te lèves, elle te suit comme ça. Et tu te dis, hé, hey, regardez mon PowerPoint. Elle suit la main, elle filme toi et le PowerPoint. Truc de dingue. 700 balles. <rire> Pique un peu. Vraiment, en vrai, voilà, c'est très ciblé. Euh, et enfin, on aura. J'attends toujours la Akazo Brave 8. Alors Akazo... tie sur tous les réseaux a un nouveau produit exceptionnel dont ils n'ont pas le droit de parler, dont personne connaît le nom et ils demandent aux gens de deviner. Mais je vous le dis, c'est la l'Akaso Brave 8 puisque on avait déjà testé la 7, la 7 LE et que j'ai déjà le tracking pour la 8. Donc, j'en déduis que c'est ça. <rire> je ne vais pas leur casser... Non, mais après, ça fait partie du business, encore une fois, voilà. Bon. Euh, 32 minutes. Ouais, mais c'est pas grave, écoute. Bon, bon Instagram. Pique et kick et collégramme. bourré, et, et la madame. Voilà. Bon, euh, le Dream des neufs. Je vais essayer de teaser un peu plus les produits que je reçois, parce que je reçois oh, plein de trucs, là. Les nouveaux produits Dreamy, t'imagines J'ai eu un lancement exclusif Dreamy, bon, ce mois-ci, euh, avec le Time of Max. Un le mois prochain, et un au octobre et novembre. <rire> <rire> c'est dingue, c'est dingue. Je, je suis content. Voilà. Après, bon, non, c'est que des aspirateurs. Ah ouais, mais bon, faut bien commencer. Hein. Si dans quelques mois, après, euh, on cartonne parce qu'on a des exclusivités, de dire, ah ben bah ouais, ah bah oui, euh, ah culé encore, hein, il a fait des aspirateurs, maintenant il fait des trucs euh, trop bien. Bah ouais, c'est la vie. <rire> C'est la vie, sors les doigts de ton cul, tu verras, tu marcheras plus droit. Bon, revenons à nos moutons. Bon, les films et séries télé de la semaine. Un grosse nouveauté qui arrive au mois de novembre. Dexter revient. Voilà, Dexter qui est parti en retraite dans la montagne, mais bien évidemment attiré par l'odeur alléchée ou attiré par le sang séché qui n'en veut. <rire> euh, et il relance bien évidemment la série, puisque c'était quand même un peu une série phare. Qu'est-ce que qu c'était -ce que oppressant cette série et tout, qu'est-ce que c'était bien et tout. Bon, voilà. Après, bon, ça sent un peu le réchauffer, mais là c'est dans la montagne. Alors le seul problème c'est que si vous regardez la bande-annonce, c'est qu'on voit bien que son fils arrive. Pff, alors je pense que son fils, il va être comme lui, tu sais, genre insensible, machin et tout. Enfin bon, voilà, je pense que voilà, deux Serial Killer, euh, père et Fils, la relève est assurée, euh, Ghostbuster et tout, quoi. <rire> « te... Mon héritage, je te redonne mes couteaux. Oh, merci, papa, moi aussi, je vais pouvoir tuer des gens et tout. Voilà. » Bon, <rire> c'est bah, quand même une bonne nouvelle. Voilà. C'est quand même une bonne nouvelle, parce en ce moment, il n'y a pas trop grand-chose en série, en film. Voilà. D'exter et de retour, pour tous ceux euh, comme moi, euh, ça a bercé mon enfance. Ça ne m'a pas, pas fait bercer dans le, dans le psychopathe. Déjà, j'avais pas de bateau. En plus, il fallait habiter au bord de l'eau pour aller au, mettre au milieu. et tout. Enfin, C'était compliqué, tu vois. Mettre à la logistique. Après, il ne le truc de mettre du blanc partout, là. C'est crevant. du scotch et tout. Trop de préparation. <rire> Autant faire une vidéo. Bon, j'ai regardé également... J'ai commencé une série qui s'appelle Y, le dernier homme. Donc, série 2021. Disponible sur Disney+, Star, encore une fois. Parce que c'est un peu trash, quand même. Hein. On est un peu en mode... Au début, on a l'impression... Alors, tout le monde meurt. Tout le monde meurt, sauf les femmes. Ah, enfin, le monde va se porter meilleur, voilà. Ah, bah si on enlève tous les hommes et qu'il reste que des femmes, et eh ben, au moins, le monde sera beau et merveilleux. <rire> La série vous prouvera que non. Hein. <rire> Apparemment, euh, c'est pas gagné. Hein. <rire> mais voilà, donc tout le monde, toutes les femmes meurent, sauf un homme, qui est le plus abruti de tous, bien évidemment, forcément, le seul mec antipathique, abruti que tu, tu déjà dès le début, tu te dis mais c'est encore un putain de parasite le mec. Et eh ben, c'est lui qui va survivre. Avec son singe. Voilà, tout va bien. Donc, premier épisode, euh, pas mal. Euh, J'en suis au deuxième, là. Je ne vous spoil pas. Une nouvelle série Disney+, c'est plutôt bien fait, quand même, hein, au niveau des effets spéciaux. Enfin, déjà, au début, le mode apocalypse, zombie, euh, tout le monde meurt, les avions, les trucs. Dès le début, il y a du décor, c'est sympa. Après, euh, voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont regardé Il y avait le 1 la semaine dernière, et là, il y a le 2 et 3, là, disponibles. Hein, donc... Euh... On verra, on verra. Bon, L'Île Fantastique, saison 1, épisode 5. Remake de L'Île Fantastique des années euh, d'avant. Avec euh, ma, ma belle princesse. Alors le problème, c'est que euh, Javier, Javier, il avait un fantasme. C'était de se démonter euh, la princesse de l'île là. Et ben un fantasme exaucé, hein <rire> C'est ça, c'était ça ton fantasme dit, ben... <rire> Oui, moi aussi, hein. <rire> En même temps, le veux dire, euh, hey, si elle se prend un coup à chaque fois qu'il y en a un d'entre nous qui regarde et qu'elle le fantasme, je peux dire, cocotte, euh, il va falloir acheter de la crème. Hein. Euh, bon, revenons-en à nos moutons. Bon, voilà, bon l'épisode était pas terrible, terrible du tout. bon enfin, bon, après, voilà, c'était l'histoire. Il y a une espèce de on, Depuis le début, je me demande s'il va y avoir un fil rouge. Hein, depuis... Ben, le fil rouge se met en place tout doucement, mais... Voilà, on ne sait pas trop. Voilà, on ne sait pas trop s'il va vraiment y en avoir un, hein, mais... C'est chiant, c'est ouin ouin, mais bon, quand il n'y rien à la télé, tu regardes ça, voilà... Javier lui a mis son coup, et puis voilà, tout va bien. Voilà. Même si parfois les décors font un petit peu carton. Et enfin, hier, What If, saison 1, épisode 6, et si... et si le Wakanda, voilà, et si euh, Iron Man n'avait pas été euh, kidnappé par les talibans, et qu'il n'avait pas construit l'armure, qu'il avait été sauvé par un super-héros, et que le super-héros avait d'autres plans machiavéliques, voilà l'histoire de cet épisode de What If. Écoute, c'est sympa, c'est sympa, What if, ça se regarde bien, comme ça, euh, voilà, le soir et tout, on retrouve tous les héros Marvel, ils ressemblent, mais pas trop, l'histoire, ça reste du Marvel et tout, euh, voilà, en même temps, c'est du cartoon et tout, moi, j'adhère bien, puis après, on se dit, oh, c'est impossible, mais non, mais c'est pas impossible, c'est What if, avec le comment dire, le maître du temps, là, qui est au fond, qui surveille un peu ça, qui, bon... Ouais, voilà. Après, à voir où ça va aller, ça permettra d'attendre les nouveaux. Il y a plein de trucs. Il y a Spider-Man, il y a... Il y a Doctor Strange et tout. Je... Voilà. C'était pas trop, trop mal, encore une fois. Ça a fait... Ça a fait ma soirée. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Oh, 38 minutes. Oui, mais aujourd'hui, c'était long. En fait, on a, on, a, on a discuté avec Nico, parce que Nico, il me dit, alors, on fait quoi On fait un... <rire> enfin, on fait. Tu fais, Nico. Euh, il me dit, je fais un article pour tous les nouveaux produits Xiaomi et tout. J'écoute. Comme c'est un peu tout de la merde, non, comme c'est un peu tout des upgrades, moi ce que je te propose, c'est que on fasse plutôt dans le JT du Geek de vendredi, je fasse une vidéo, on récapitule tout, et puis comme ça, ça fait une vidéo. Ceux qui veulent savoir, ils auront un peu un résumé, euh, voilà, que de faire un article que la plupart vont pas lire, ou ça fait trop de produits. Je dis comme ça, vaut mieux que tu te concentres sur le Realme GT Neo, tu fais une news par jour, et surtout tu me finis la vidéo du Dream D9 Max, qui est finie et qui est uploadée et qui sera en ligne dimanche, voilà. Et aujourd'hui, je vais m'attaquer au casque. Alors j'ai mal. Alors ils m'ont piqué là et j'ai mal à l'intérieur du, du PEC, là. Comme quoi, je voulais remettre au sport cette semaine. Et puis, euh, j'ai commencé début de semaine et là, avec le vaccin, euh, hier, euh, comme ça. Et euh, aujourd'hui, je sens qu'on va pas faire de miracle non plus. On va tranquille bosser et on verra euh, demain. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Merci à tous pour votre fidélité, encore une fois. Merci à tous ceux qui vont mettre un pouce en l'air pour son émission. Merci à tous ceux qui vont mettre un commentaire. Un commentaire. Je suis à l'aventure. C'est trop génial. Merci pour les news. Ce que vous voulez, je m'en fous, je mets un petit cœur d'amour où je réponds s'il y a besoin et tout, c'est trop génial. Si vous pouvez financièrement m'offrir un petit café sur Tipeee, avec plaisir, on est à 84%. Si les quelques petits euros. Alors Sébastien, t'arrêtes, on a dit. Maintenant t'arrêtes, C'est suffit. Il faut les autres un peu. Hein, parce qu'après tout le monde dit, ah oh, Sébastien, il va les mettre. Voilà. Non. Rien, t'arrêtes, j'annule les types, <rire> le mais voilà. Que les autres, chacun met un bal ou deux balles. Voilà, et ça permet bah vous de soutenir un peu l'émission et de vous dire bah, le mois prochain, c'est grâce à vous. Et puis, il nous manque pas beaucoup là pour avoir deux émissions par semaine. Si on a les lives, tant mieux. Si on n'a pas les lives, et eh ben euh, tant peu, <rire> tant peu risé. Bon, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. Je souhaite à tous un bon week-end. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe, je donne rendez-vous maintenant, mardi, pour le prochain JT du Geek. Bon week-end à tous, merci pour votre fidélité, merci pour les pouces en l'air, merci pour votre soutien et tous vos messages d'amour, de gentil, de, que vous aimez ça et tout. J'adore ça aussi. Allez, bonne journée à tous, bye bye.